Retour à CFRS 88.1 avec notre invité, notre nouveau ami, Christian Pilon. Continue là-dessus, Christian. Écoute, avant je vois trop loin, je veux juste te dire, Daniel, euh, un, j'apprécie l'invitation, deux, j'apprécie qu ce que tu fais aussi pour la communauté, pour les métisses, pour avoir la chance de vraiment entendre et explorer. Je pense que ton ouverture d'esprit là-dessus, c'est vraiment important. Ça fait que si ça tente un jour, je peux faire l'entrevue avec toi, tu peux permettre justement tes, le, le, le, le public à apprendre, t'es qui tuer davantage, puis attendre ton histoire. Ça te ah ben, voit-tu, ça? Je pense que je n'ai pas grand-chose à dire, moi. Là. <rire> Comparé ben à moi, moi je pense chien. que ce n'est pas vrai. Non, non, non, c'est pas vrai. Et on a, ça, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'il y a bien du monde qui dit ça. Puis, euh, en vérité, on a toute une histoire à raconter. Puis chacun de nos histoires, tu sais, c'est peut-être pas un canot des coches, mais ça ne fait rien. Tout le monde a des aventures d'une façon ou d'une autre. Puis l'histoire de tout le monde était intéressante, puis surtout au point de vue familial aussi, puis comment est-ce que c'est qu'on qu célèbre nos racines, etc. Là, je ne me souviens plus de quoi on était rendu. Là. On était rendu avec les couvertes de laine. Je peux dire ça, Daniel, une des choses qui me manque en expédition, c'est vraiment euh, l'ouvrage entre les voyageurs, la gang, comment est-ce que c'est que malgré la difficulté, on a bien du fun ensemble, tu mais la senteur de la boucane sur notre linge. Um, une des expéditions que j'ai faites, on était juste deux, c'était avec Jay Bailey, c'est un des voyageurs, puis il avait partagé quelque chose une fois puis j'ai trouvé ça vraiment beau. Fait que ça ne vient pas de moi, ça vient de lui, mais il dit, il dit, euh, il dit, ma femme, elle, elle aime ça des hôtels à cinq étoiles. Il dit, moi, j'aime ça coucher dehors à belle étoile parce que mon hôtel, il y a des billions puis des billions d'étoiles, puis il a absolument raison. Quand on se promène dans ces places-là où ce qu'on est loin de la ville, on n'a pas la pollution luminage, de lumière, quoi que ce soit. Tu as vraiment la chance de voir un ciel extraordinaire, C'est un cadeau. Je peux m'imaginer comment est-ce que c'est que nos ancêtres, quand ils voyageaient, la beauté qu'il qu'ils avaient, là, ça devait être fascinant. Ouais. La famille euh, Pilon, euh, y avait-tu euh, euh, des réceptions spéciales que euh, qu à Noël? Euh, et y avait-tu des repas spéciales chez vous, euh, des affaires comme ça? J'ai du sucre à la crème. Moi <rire> <rire> <Vous> aussi, <rire> du sucre à la crème. En fait, euh, j'ai acheté ma grand-mère, mère, là, mémé, ce matin, j'ai acheté longtemps mais, du sucre à la crème. Jusqu'à temps que j'étais assez vieux, j'avais un certain âge. Mais, cette année-là, j'arrivais à me donner des petits bocaux. Il n'y avait pas dedans, il y avait juste la recette. J'ai compris. <rire> je le fasse moi-même. Écoute, des euh, tortières des tortières à l'orignal, ça, c'est certain. Aujourd'hui, je mange du chevreuil, mais dans ce temps-là, on en avait pas, nous autres. C'est bien rare qu'on mangeait du chevreuil. C'est vraiment sous l'orignal, tu sais. À Noël, ouf, euh, j'essaie de penser. Oh, ben, comme bien des Autochtones, quand tu arrives à une place, si tu fais un pot quelque chose comme ça, la première chose qui passe, c'est les desserts et la viande, mais c'est pas mal la même chose que Fait qu'on rentre dans le dessert, puis encore aujourd'hui, tu sais, rentre dans le dessert en premier, puis après ça, là, je vais manger. La viande. Ben après ça, je vais manger mes légumes et toutes les autres affaires après, après ça. Oui, oui, oui, mmh. Il y avait, il y avait euh, chez vous, il y a, il a grands-parents, ils savaient, il pensaient à la culture, ils savaient la culture un peu, non? Oui. Tu sais, je veux dire, dire oui, ils savaient un peu la culture, mais encore là, on n'en parle pas, on n'en discutait pas, on n'allait pas en détail tu sais, euh, comparé à aujourd'hui, où est-ce qu'on voit un petit peu plus en détail, on explique. C'était plus, on le faisait. Mm. je me souviens, moi, mon grand-père, il nous amenait, puis euh, on allait chercher des bleuets. Ou comme il disait, lui, des, des belouets. On va aller chercher des belouets. On y allait à la gang, tu sais, on passait la journée à faire ça, t'sais. Pour lui, c'était important, il fallait absolument faire ça. C'était un gars qui a fait de la pitoune quand il était plus jeune, c'était un mineur, euh, Aller chier, les fouiller des quenouilles, tu avec euh, ma grand-mère ou quoi que ce soit. T'sais, des choses comme ça que... C'était pas à tous les jours qu'on faisait, mais qu'en bout de ligne, tu réalises plus tard dans ta vie, tu fais aïe aïe OK? Oui, ça, c'est plus autochtone, ça, c'était pas, pas tout le monde qui fait ça, là. C'est pas tout le monde qui connaît ça, là. Je me souviens, mon grand-père, il parlait de ses amis qui étaient indiens. Tu ah. moi, ce que c'est que ça a vraiment fait le choc, là? Je vais te dire ça, c'est demain Après avoir fait Destination Nord-Ouest. Pendant, il y, a, il y a eu une période là-dedans où est-ce que c'est que j'ai qu'on rencontre justement les Autochtones de l'île Manitoulin. On m'a été invité pour faire un, un, du canoe boxing, qui était intéressant à faire, dangereux, monsieur, pour le fun. C'était à Chagundas, à la réserve. Puis, je me suis battu avec eux autres. On a eu du fun, on a célébré. Puis, mon équipe est arrivée en canot, tu sais, puis des petits vieux, des petits grands-pères. Mouchon, monsieur est arrivé. Première Nation, puis il commence à checker le canot des affaires, puis il nous regarde chacun, il nous dit bonjour, puis moi, j'étais un peu gêné, je baissais la calotte, puis finalement, tu sais, il m'a fait faire lever la calotte pour le regarder, puis il dit « Oh wow, tu sais, tu est es autochtone, tu sais, est es? es autochtone, puis quand il me dit ça, bien moi, ça m'a fait pleurer, parce que je me suis toujours caché, tu sais, je te disais à Zida, le monde me dit, Oh, es tu Italie, es Italien, tu t es un petit peu ça, tu sais, puis la première fois, j'avais quelqu'un qui me reconnaissait, qui j'étais, je me souviens, je me suis dit, plus jamais, je vais me cacher. Puis jamais, jamais, jamais, je vais me cacher. Puis depuis ce temps-là, je faisais tout pour essayer d'apprendre ma culture. Euh, ici, à Ottawa, je suis chanceux, il y a des centres d'amitié autochtones, puis j'allais à les soirées culturelles. Je me souviens d'aller là tout seul, je me sentais quasiment à nu en avant de tout le monde. Tout le monde me regardait, je me disais, oh, oh, qu'est-ce que je fais ici? » Première fois, j'ai duré 15 minutes, je suis sorti de là. Je <rire> n'étais pas trop certain, tu sais. Là, la prochaine fois, ça a duré une demi-heure, après ça, ça a duré une heure. Puis. Puis là, je me suis dégainé, puis j'ai commencé à jaser avec du monde, j'ai commencé à apprendre, j'ai été invité pour faire différentes choses, tu sais, dans la communauté, on faisait des marches médicinales, on faisait... Puis je me suis rendu compte, tu sais, bien, il y avait du monde traditionnel en ville, pour apprendre aux autochtones en ville. Puis c'est là, je me rendais compte, je me suis dit, « il y a bien de ces affaires-là. » On le faisait, nous autres, chez nous, tu sais. Puis là, je réalisais, « OK, on est vraiment autochtones, notre colline. » Mais tu sais, l'assimilation est forte. Puis quand... Euh, je reviens à la destination nord de parce que je me souviens, moi, on avait fait euh, euh, la réunion de secondaire. Tu sais, ça arrive toujours à 10, 15 ans après, quoi que ce soit. Puis l'émission avait passé à la télévision. Ça, il y avait bien du monde qui avait vu ça. Puis quand on avait été euh, à la réunion, j'ai eu bien du monde qui m'a approché pour me dire « Hey, c'est cool, tu as fait ton expédition. Moi aussi, je suis métisse, Moi tu aussi, sais, je suis autochtone, je suis Première Nation. » Puis il y en avait une couple de gars que je connaissais. Puis les autres, ils m'évitaient, tu sais, je ne comprenais pas pourquoi. Puis finalement, je les ai pointés dans le coin. Je dis, les boys, tu qu ce qui se passe? Puis ils sont tournés, ils m'ont regardé, puis ils m'ont dit, carrément, tu nous as jamais dit que tu étais un FN indien. Oui. Ben, J'ai resté bête, là. Oui, oui. J'ai resté vraiment bête. Je fais, aïe, oui. OK. C'est parce que dans ce temps-là, je n'étais pas certain, on n'en parlait pas de tout ça, tu sais. puis, ce qui est drôle, c'est qu'il y en a un deux autres qui est justement Première Nation, mais qui n'en parle pas, tu sais, ni tout, là. Première Nation, il y en a plusieurs qui sont assimilés aussi, tu sais. Puis pour moi aussi, en même temps, Daniel, moi, le choc, c'était de prendre mon album de graduation. Puis je commence à tourner. Puis, puis là, je prends mes albums quand j'étais plus jeune et tout. Tu sais, je me regarde en 9e année. Puis je fais Tabane, là, je suis autochtone. Holy crap, comment ça fait que j'ai jamais vu ça avant. Tu sais, euh, je me souviens même qu'on avait un élève noir à notre école. Puis que pour moi, c'était juste un gars avec le teint foncé comme la plupart de nous autres, tu sais en regardant l'album, je fais, aïe, c'est de noir, ce là <rire> Je commence à en regarder d'autres, je hein, Première Nation lui, Première Nation elle. oh my God, oui, Métis, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre. Aïe, aïe, on est plusieurs, mais qu'on ne réalise pas. Ou que ça a été perdu, ou que ça a été assimilé. Puis que ce qui fait peur aujourd'hui? Ben c'est bien des gens qui veulent s'afficher, ils veulent découvrir plus, puis ils se font attaquer. Puis ça, je trouve ça vraiment triste. Hum. Je trouve ça vraiment difficile parce qu'il y en a bien, surtout des jeunes, ils ne veulent, veulent plus euh, faire la recherche, ils ne veulent plus euh, apprendre à propos de leur culture parce qu'ils ont trop peur de se faire taxer, ils ont trop peur de se faire bouiller en même. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais pas assez indien, bon, j'étais trop blanc, Bon, Mais là, c'est rendu bien pire que ça. Là. Oh, ouais, ouais, que ça, ça ouais. me fait peur, je te ouais. Peux-tu nous parler du, euh, du chose, euh, le cercle métier? Ah oh oui, le cerf métissé, OK. Oui. Ça, c'est un projet. Euh... Attends, il faut que je pogne le nom comme il faut là, pour pas que je me trompe. Euh, Attends, donne-moi une seconde, je check ça. Là. Geneviève Ménard, c'est ça. OK. So, ça, ça a été créé dans les années. C'est des années, quoi c'est pas si loin ça. à <rire> Puis l'histoire est comme ceci. On a Direction Ontario, qui est un, un organisme qui rassemble euh, euh, des communautés et des conseils scolaires pour venir rencontrer des artistes euh, franco-ontariens et ou québécois, ou euh, des euh, Nouveau-Brunswick ou ailleurs aussi, tu sais, pour vraiment offrir des services et des spectacles pour les communautés et pour les écoles. Puis il y avait un groupe de la France qui sont venus, puis elle, elle les a croisés, ces gens-là puis Il y avait vraiment une perspective très, très, très négative au sujet euh, des Premières Nations, des Inuits puis me Métis pour eux autres, je ne connais pas ça. So, puis Elle, elle a lancé le défi en disant, il y a toute une belle histoire. puis les autres ne la croyaient pas. Pis, ben, si c'est vrai, organise une équipe puis amène-les en France C'est là que ça a commencé ça. Fait que euh, Geneviève Ménard était amie avec euh, Daniel Richer, le crieur. Mm. Puis, euh, lui, il est autochtone, ça fait qu'ils se sont mis ensemble. Ils ont dit, bien, ça va prendre du monde pour apporter. C'est là où c'est que, que j'ai eu l'appel. J'ai embarqué dans le groupe. On a commencé à former, le, le, on a appelé ça le cercle métissé. Parce que non, les métisses, on connaît ça à travers le monde, mais la nation métisse, on connaît moins ça. Ça qu'on a amené Mélanie Smith de Sudbury qui est venu embarquer avec nous autres. Puis on a aussi amené euh, Michel Paiement de, justement, dans ton coin, hein, dans bout de La Fontaine, connetanguishing, ouais. oh, oh. chansonnier, puis lui aussi, hein, tu hein. puis on avait des gens dans le groupe qui étaient à différents niveaux, d'apprentissage ou dans leur découverte aussi, qui était vraiment beau, c'est vraiment le fun avec ça. Fait que ça nous a amené comme groupe à, à faire des spectacles un peu partout en Ontario, dans les, dans, les, dans les écoles, dans les conseils scolaires. Mais en même temps aussi, on a fait une émission de télévision qui s'appelle « Le Cercle Métissé » qui était pour Télévision Rogers ou « Bell » pardon, « Bell »« Bell Fibre ». Puis éventuellement, ben, ça nous a porté en France. On a passé quasiment 30 jours, euh, on est arrivé à Paris, on était euh, un petit peu plus au sud de Lyon, euh, dans la vallée de la, je ne sais pas, je vais le dire comme faut, la vallée de la Loire, si je ne me trompe pas. C'est là qu'il des châteaux et tout le kit. Mais c'était vraiment intéressant de voir la perspective. Pour eux autres, les Français, tu sais, euh, mais on est des Indiens. On essaie de les expliquer que les Indiens vivent en Inde. <rire> puis Je me souviens, moi, toujours, il y avait un soir, euh, euh, on avait y à un restaurant. La dame qui appartenait au restaurant est venue nous voir et elle dit, ben, vous n'êtes pas des vrais Indiens. Je dis, oh boy, here we go. Ça, elle me regarde, pas me dit, tu n'as pas l'air d'un vrai Indien. Quoi. Je dis, bien, ça donne bien, madame, vous n'avez pas l'air d'une vraie Française. Là, elle me regarde, je dis, ben oui. Je dis, où est votre longue cigarette, puis vous. Levez vos bras. Je t'ai fait faire lever les bras, d'ailleurs. Je c'est supposé être vraiment poilu. Puis, d'où ce est ton petit barret, puis d'où ce qui est ton, ton grand morceau de pain, puis ton bicycle, elle t'a insulté comme de raison. Puis, c'est correct. Je veux dire, elle nous a insulté aussi, puis. Moi, mon nom spirituel, c'est Briseur de sièges. So, J'ai comme brisé un siège là avec elle. Hein. Fait que les organisateurs ils ont jasé un peu avec elle et revenu, elle est revenu, à s'est excusée. Puis nous autres aussi, Mais bon, on s'est parlé. Il Faut comprendre que les gens ont une perspective romantique et aussi un peu folklorique qui date de 400, 500, 600 ans passés. Là, puis on est là pour briser ces stéréotypes-là, puis ces préjugés. Puis même, on va dire du racisme aussi en même temps. Okay. c'était une belle expérience à ce niveau-là. Euh, je me souviens, j'avais été chercher aussi samian le, le chanteur, le rapper. Ça euh, fait qu'on se fait une couple de fois qu'on se croise dans différents événements, mais il était venu participer au festival. Donc, le festival, ça s'appelait Festival Oreille en pointe. Puis, c'était tellement drôle. À un point, un après-midi, euh, on a fait les médias comme des raisons, un peu partout à travers de, de la France dans cette région-là. À un point, on était sur le top d'une montagne. On a commencé à chanter une chanson. Puis, il y avait des gens qui couraient en bas, ils ne savaient pas. Puis, ça a résonné à travers toute, toute, toute, toute la vallée. Puis on a eu plein de gens qui nous ont compté ça, qui nous entendaient chanter à travers la vallée, puis c'est ça qu'ils ont poussé pour venir au spectacle. Puis là, il faut que tu comprennes quelque chose. Là. Les Français, là, tu peux pas leur demander de se tenir toute la main, toute la gang, puis comme chanter ensemble. Là. puis C'est exactement ça qu'on a fait. C'est du inconnu là-bas. Tout le monde a embarqué. Puis même on avait des groupies. Oh my God! On avait des groupies qui nous suivaient de spectacle en spectacle. C'était vraiment drôle. Mais euh, toute une expérience. C'était vraiment le fun d'ouvrir les yeux pour le cœur des gens là-bas, puis en même temps aussi, de, pour nous autres aussi, d'être exposés euh, aux Français. Mm. Puis euh, euh, Ton chose tu dis que tu bâtis des ponts. Et, euh, on nous donne de bâtir ouais. des ponts, c'est quoi ça? Ben écoute, un métis à l'époque, les enfants de la traite des fourrures, des bois brûlés, des chicots, des half-breeds, on les appelle les enfants... Les enfants de l'eau aussi en même temps. Tu sais. On était les traducteurs naturels. On faisait la traduction entre les deux peuples. Tu sais. On comprend les deux côtés. Le côté européen, on comprend le côté autochtone aussi. Puis on, on met ça ensemble. Tu sais. Donc, on est le pont entre les deux mondes. Puis quand tu un pont, bien, les gens, ils marchent sur le pont. Donc, je me fais marcher dessus souvent pour différentes choses. Puis il faut que j'en prenne, des fois, il faut que j'en donne. Puis je réalise que tu sais, je regarde toujours Big Picture, puis que c'est que. Si on se fait marcher dessus pour certaines choses, ça va-tu aider la cause plus large? Si oui, go for it. C'est correct. J'ai le dos large, je suis capable de le prendre. C'est pas grave. Puis en bout de ligne, c'est ça qui m'a aidé beaucoup aussi. Je pense que faut réaliser. Oui, oui Vas-y, Daniel. Euh, tu, euh, tu parles français, tu parles anglais. Puis, euh, ta langue oui. est c'est. Um, so, j'ai appris un petit peu de J'ai Anishinabemowin. C'est un peu différent d'Algonquin, mais c'est plus le, le style qu'on retrouve autour de l'île Manitoulin. J'ai été ouais. chanceux ici dans la région. Comme je disais, on a le, le centre d'amitié autochtone, Wabno puis Odawa, deux centres. Donc, j'ai eu la chance de prendre des cours pour apprendre. Euh, ça sonne bien fluent, mon affaire là, avec l'accent français, mais en fait, ça, c'est les mots que j'utilise souvent. Euh, je ne suis pas fluent encore, ça va me prendre encore bien du temps. Mais je peux dire ça c'est comme francophone, okay? comme métisse francophone, c'est plus facile pour nous autres d'apprendre la langue que les anglophones. Parce qu'il y a des accents là-dedans particuliers. Donc, quand tu vois un « i » écrit tout seul, c'est prononcé comme un accent. « Hey! » Quand tu vois deux i, c'est prononcé normal, comme tu connais un i, t'sais. Quand tu vois un e, ben, on le prononce comme un e accent grave, e. ça prend du temps, des fois, pour les gens anglophones pour embarquer, puis nous autres, ben, comme francophones, tu apprends ça à l'école, assez de bonheur, ça fait embarques ouais. assez facilement, ouais, ouais. Ça fait que c'est beaucoup plus facile. Euh, récemment, en tournage pour la Terre en mou, dans la deuxième saison, j'ai invité à aller sur le territoire avec les... les euh, bah, voyons. J'étais à manoine rencontrer les Premières Nations là-bas. Puis, euh, avec eux autres, quand ils parlaient, un des aînés qui était là, il parlait très peu le français, mais il parlait sa langue. Puis quand il parlait, je comprenais des bouts, puis on échangeait de temps en temps. Il y a des mots qui se ressemblent et se rassemblent aussi. Donc, je n'ai pas la langue. Ma grand-mère puis mon allée-grand-mère ne parlaient pas la langue non plus. Ça a été perdu bien avant ça. Mais j'espère et je souhaite, que même si c'est pour moi qui va être fluent, mais que les prochaines générations vont être plus fluentes parce qu'on commence à voir que ça va être intégré dans les écoles. Puis, je vois ça arriver plus tôt que plus tard. Oui. Puis, euh, euh, ta participation dans les écoles, ça, ça a commencé comment, ça? Bien, quand je suis revenu de destination Nord-Ouest, euh, je n'ai pas retourné tout de suite à l'ouvrage. J'ai pris quelques mois de congé parce que je vais te dire, j étais, j étais, je va te dire ça de même, j'étais sauvage. Oh, bien. Non, non, mais tu sais, je t'ai dit tantôt, on devient animal dans le sens que tu manges, tu pagaies, tu dors, tu recommences, puis tous tes sens sont aigus. Right? Je me souviens arriver ici, des senteurs, parfums parfum, ah, j'avais une narine qui me brûlait. là t'sais. Après ça, les sons, c'était pas du bruit, ça. oui, c'était du bruit, c'était ça que c'est, le klaxon, le monde qui parle trop fort. Tout, tout, tout accentué, c'était fois, des fois 10, des fois ça so, Dans d'un premier temps, si je couche dehors un petit peu, après ça, éventuellement, sur le balcon puis éventuellement à l'intérieur. Ça m'a pris du temps pour euh, m'apprivoiser, pour revenir, je vais dire, civil <rire> mais je n'ai jamais, jamais lâché ce côté-là plus euh, naturel aussi. Ça reste là, cet instinct-là. Il, il a resté là, cet instinct-là, tu euh, <coughs> là, je commence à faire mon ouvrage, je commence à travailler puis ça n'a pas pris de temps que... Il y avait du murmurage, que j'étais parti. Ça fait qu'ils m'ont laissé aller avant que je lâche. Facile. Puis là, la gang avec qui je travaillais, elle dit Hey, ta job, tu te faisais comme 25 pièces de l'heure, les bénéfices tout payés. Qu'est-ce que tu vas faire J'ai dit Je ne suis pas inquiète. Parce que pendant l'expédition, j'ai compris que nos ancêtres marchent avec nous autres. On n'est jamais tout seul. Puis la vie va faire en sorte qu'elle va prendre soin de moi. Puis, comme de raison, j'ai eu un appel. On m'a demandé d'aller dans une école, commencer à parler. Là, ça a fait boule de neige. Boum, boum, boum, boum, boum. J'ai dû travailler, mais dans la première année, j'ai fait le même salaire que je faisais quand j'étais au travail. Je travaillais beaucoup moins. Puis en plus de ça, j'avais bien distant pour moi pour être capable d'aller jouer dans le bois. Puis ça, pour moi, c'était gagnant, winner, winner c'est ça que je voulais. Que depuis ce temps-là, j'ai tout développé. Ça fait 15, 16 ans. Je suis dans les écoles, beaucoup. Dans les festivals, gouvernement, privé puis d'autres affaires de même. Puis euh, je commence à voir la prochaine génération arriver. Puis je suis content de voir ça parce que, un, je suis fatigué. <rire> je ne suis pas si vieux que ça, mais ça, ça, ça brûle. Là, tu sais, ça demande beaucoup quand même. Tu sais, J'aime l'idée d'être capable de coacher un peu, d'aider et supporter les, la jeune génération qui commence à partager la culture aussi. Tu sais. Parce qu'il y a de la place pour bien du monde. Tu sais. et puis ça, ça m'était toujours important pour moi d'être capable de partager. Pas de tout prendre la place. Donner de la place aux autres les supporter, euh, puis, puis voir qu'il y a plus qu'une façon de penser aussi. Puis ça, c'est correct ou tout. Euh, je peux te dire, ça, cette Daniel. Une des leçons les plus importantes que j'ai eues, c'est Marcel qui me l'a partagé. Il me dit, peu importe que ce soit moi qui t'enseigne, ou donc un aîné, un grand-père, une grand-mère, ou peu importe quoi, il dit, tu vas prendre que c'est que tu apprends, amène-les dans la forêt, si tu le trouves là tu le gardes. Si tu ne le trouves pas dans la forêt, tu ne le gardes pas. Ben, ça ne fait pas partie de notre culture. Notre culture est basée dans la nature. Okay? Aujourd'hui, il y a bien des protocoles, bien des étapes. On dirait que c'est strict ou bien des choses. Mais quand c'est strict de même, là, quand tu marches en ligne droite dans la forêt, la première chose qui arrive, tu frappes un arbre. pas compliqué. Okay. La forêt, c'est du zigzag, du raccule. Il va falloir que tu fasses un grand tour, etc. etc. Puis, il n'y a rien de trop strict en forêt parce qu'avec les saisons, ça change, même si c'est la même saison d'après, ça change complètement, sauf fois, est flexible, il faut savoir que si on peut trouver les enseignements qu'on partage dans la forêt, on le garde parce que notre culture vient de la forêt. Et Ça, c'est une des choses que je absolument partager avec toi. Ouais, je te remercie beaucoup pour ça. Au euh, message pour les métiers, et, euh, philosophie pour les métiers, c'est quoi pour, en dernier mot? Là? <coughs> Philosophie pour les métis. Wow, OK. Moi, je vais dire ça. On est un peuple qui a été invisible pour trop longtemps. Tu sais, euh, Louis Riel le dit mon peuple dormira pendant 100 ans. Lorsqu'il se réveillera, ce seront les artistes qui vont ramener la culture, puis c'est exactement ça qui arrive. Puis le côté artistique est très, très, très présent, non seulement chez les Premières Nations et les Inuits, mais aussi chez les Métis. Comme Métis, il faut arrêter la violence latérale, il faut se rassembler. Comme Métis, il ne faut pas avoir peur de qui ce qu'on est, parce que sur notre drapeau, il y a l'infini, puis l'infini pour moi, c'est comme le sac de médecine qui a été twisté. Hein? puis un côté qui est européen, le côté qui est autochtone, bien, pour être équilibré, il faut que tu tires sur les deux côtés également. Ça veut dire, il faut y trouver ses, qui tes racines. Puis même si tu ne trouves pas, ce n'est pas la fin du monde. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas autochtone, là. OK? Parce qu'il y a bien des documents de parti tout ça. Ça, c'est le côté euh, plus politique. Mais au niveau culturel, puis au niveau identité, puis au niveau de ta fierté, c'est de trouver ton équilibre. C'est pour ça qu'en partie, on bâtit des canaux. Des canaux... C'est ce que Marcel m'a enseigné, c'est un cadeau que les Premières Nations ont offert à nos ancêtres français à l'époque, anglais, écossais, etc. Puis on a fait des familles ensemble, donc on s'est métissés ensemble. Puis on voyage ensemble, puis le canot, il n'y a pas de canot qui chavire. Hein? Il y en a deux qui m'a dit, a Tippy canoe does not exist, only tippy people. C'est vrai, donc il faut trouver, trouver l'équilibre, tu sais? Donc Pour la gang de métisses, je vous dis, l'infini, ça va sur votre face, c'est un masque, c'est correct. Enlève ton masque, puis commence à découvrir qui ce que tu es. Participe dans la communauté, puis prends le temps d'aller en forêt, puis prends le temps d'aller parler avec tes ancêtres. Ils vont t'aider. Ce n'est pas pour la rien qu'ils sont là, puis ils mettent des gens avant de vous autres, qu'ils mettent des expériences, puis des émissions, puis d'autres affaires en avant de vous autres. Ils veulent que vous preniez le temps de reconnaître qui ce que vous êtes. Toutes, toutes, toutes vos cultures. On a pas rien qu'une, on a bien des racines d'un peu partout, hein? Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Puis l'autre chose aussi, euh, comme métisse aussi, il ne faut pas avoir peur d'aller voir nos frères, nos sœurs Inuits et Premières Nations. Parce que pour être capable de vraiment bâtir une nation forte, il faut ramener toutes les nations, toutes les familles ensemble. Puis ça, c'est vraiment important. Euh, on, est rendu, Donc, euh, on est rendu vers la fin là, euh, de l'émission. Okay. Un dernier mot, c'est... Un dernier mot, c'est mon dicton que je dis depuis déjà cinq ans. Je vais le faire un petit peu familial. Un euh, derrière, ça ne se torche pas tout seul. <rire> so, oh, si oui. tu veux faire de quoi, arrête d'attendre après les autres. Fais toi-même, go, avance, commence. Ouais, Juste ouais. commencer. Ouais, oui. Les choses vont se placer. Il Faut avoir confiance là-dessus, mon Daniel. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à la question métier. C'est la parache. 8.1 et 106.7, Christian. Et euh, <laughs> okay